Salut les rôlistes, et on se retrouve pour RPG Day 2018, qui arrive déjà déjà un an qu'on a participé à cette vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de 31 questions liées au jeu de rôle, euh, qui sont créées par autocratique euh, un, un, un british qui, qui a créé ce concept il y a 5 ans, et qui bah, cette année avait demandé de, de l'aide pour la... Pour la constitution des questions, manquant un petit peu d'inspiration. Donc, il s'agit simplement bah, de partager notre amour de jeu de rôle et, et ce, sous toutes ses formes. Vous pouvez participer tous, c'est libre, il n'y a pas d'inscription. Vous récupérez juste les questions et vous répondez à celles que vous voulez. Euh, moi, je vais essayer, comme l'an dernier, de répondre aux 31 questions euh, d'affilée sur les 31 jours du mois d'août. Euh, donc, voilà, vous pouvez y participer tous euh, librement il euh, n'y a pas d'inscription, euh, vous récupérez la liste des questions sur internet euh, rpg a day et, et vous y répondez à toutes ou à celles que vous souhaitez ou celles que vous pouvez et ce sous toutes ses formes, hein. ça peut être des posts de blog, une vidéo youtube, des posts sur twitter ou facebook ou je ne sais quoi euh, tous les médias sont acceptés pour y répondre et puis bah, il s'agit simplement de partager notre amour du jeu de rôle première catégorie et première question cette année les questions sont découpées en plusieurs groupes hein, What, where, when, etc euh, Donc on va les découvrir ensemble 1er août, euh, première question What do you love most about RPGs Qu'est-ce que j'aime le plus dans les jeux de rôle euh, Ce que j'aime le plus avec le JDR Et eh bien c'est que c'est le roi des jeux C'est pas, pas de moi hein, cette, cette notion ça a été dit de nombreuses fois C'est le roi des jeux parce qu'on peut y trouver absolument tout Moi ce qui me séduit dans le jeu de rôle depuis que je connais euh, ça, fait, ça fait maintenant quasiment une majorité. Euh, bientôt 18 ans que je fais du jeu de rôle. Ce qui m'a toujours séduit, c'est cette liberté d'action. C'est principalement le, la capacité d'influer sur l'histoire que l'on raconte. C'est du compte interactif avec la capacité d'avoir du suspense pour les systèmes AD euh, ou même autres systèmes aléatoires. Ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est qu'en faisant une partie de jeu de rôle, avec la multiplicité des jeux et euh, le nombre d'univers et de, de façons de jouer possibles, le nombre de rôlistes différents, de MJ différents, de joueurs et joueuses différents, c'est euh, d'être capable de toujours euh, avoir une nouvelle histoire, de toujours avoir une nouvelle partie. Je n'ai jamais l'impression, en faisant du jeu de rôle, euh, et ben de faire la même chose que la séance précédente, de faire la même chose qu'une partie que j'ai faite il y a 5 ans. Euh, je n'ai jamais fait deux parties identiques, pourtant j'ai fait joué plusieurs fois les mêmes scénarios, parfois certains joueurs étaient même restés deux fois sur le même scénario parce qu'il était là et qu'il avait envie de jouer, peu importe. Il a su faire abstraction des éléments. Euh, j'ai fait jouer des tas de jeux, j'ai été joueur à des tas de jeux et je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, il n'y a aucun loisir qui a été capable comme ça de me, de me fasciner et de ne pas me lasser. Donc, euh, bah, ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est que c'est le roi des jeux, c'est que c'est la meilleure activité et tout simplement, point. Il n'y a, a pas au-dessus. Donc voilà pour ma réponse à la première question. On se retrouve dès demain pour la deuxième question d'RPG 2018. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt les rôlistes